Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission Vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, nous le jurons ici, en tout cas, c'est l'objectif de cette émission, c'est d'aborder les grands sujets de société et de dire toute la vérité. Je crois que nous sommes certainement la seule émission aujourd'hui qui aborde avec franchise des sujets difficiles. Le sujet d'aujourd'hui, la grippe, H1N1. Cataclysme, apocalypse pour certains, 40 millions de morts peut-être d'ici la fin du mois d'octobre. J'ai décidé, pour aborder ce sujet délicat, de m'entourer de deux spécialistes. Le docteur Jean-Émile Mabuse, ça ne s'invente pas. expert à, à l'OMS, hein, auteur d'un ouvrage euh, extrêmement euh, réputé, hein, « euh, Intégrité et franchise euh, ». Je crois que vous êtes aujourd'hui le spécialiste, s'il en est, euh, de la vaccination, des vaccinations euh, de manière générale. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais un tour d'Europe de tous les pays pour convaincre, comme vient de le faire euh, la Grèce, convaincre tout le monde d'imposer la vaccination autant que faire se peut pour toute la population Parce car il y va de la survie du monde. Et il y a des réticences et il y a des rumeurs. Beaucoup de gens sont un peu inquiets. Ils voient là un complot et là, alors évidemment, je vais me retourner vers Jean-Louis Jean de Bobard-Latune, un nom important, un responsable des relations publiques des laboratoires. Euh, ça suffit Pasteur, c'est bien ça ça, ça. Le grand ça. groupe en fait. Le grand groupe, le grand groupe français qui tout de même aujourd'hui un des, un des fleurons de notre économie nationale. Mais objet aussi de pas mal de critiques, excusez-moi, je me fais un peu l'avocat parce que oui, cette oh. grippe, alors cette grippe d'où vient-elle Une théorie, j'aimerais vous en parler et entendre votre réaction là-dessus, une théorie qui dirait qu'il y aurait, alors, à l'heure où on parle d'armes bactériologiques et autres, certains parlent d'une attaque irano-vénézuélienne, on ne sait pas très bien en tout cas, est-ce que est -il raisonnable de penser que euh, il pourrait, euh, ce, cette grippe pourrait être une attaque Après les attentats de septembre 2001, lorsqu'on a parlé du bioterrorisme, et c'est votre question, euh, il y a eu des attentats au colis piégé. Eh bien, les autorités américaines ont décidé de voter les lois considérant comme un délit le refus de vaccination. Il y a d'ailleurs des établissements prévus aux États-Unis pour incarcérer les gens qui refuseraient la vaccination. Et ils ont parfaitement raison. Personne en France ne sera obligé de se vacciner. Simplement, nous comptons sur la remarquable intelligence du peuple français. Tout le monde va bien comprendre que s'il reste... 10% d'entre nous qui ne sont pas vaccinés, ils vont mettre les autres en danger. La vaccination permet d'améliorer la santé des gens. Mais les gens vivaient avant la vaccination. Oui, mais regardez oui, l'espérance de vie qui a progressé considérablement grâce à la vaccination. Les vaccins permettent... L'espérance les de vie, excusez-moi, mais enfin, les gens vivaient et, et la population... Beaucoup est moins, Beaucoup moins bien que maintenant. C'est la vaccination. D'ailleurs, Bernard Kouchner a dû le reconnaître en 2002, après l'attentat après du 11 septembre. Il a dû reconnaître que c'était bien grâce à la vaccination contre la variole qu'on avait éradiqué ce terrible fléau. Je suis un peu perdu parce qu'effectivement, c'est une question... On part de ce sujet dramatique, évidemment, de, de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette grippe H1N1 et on en arrive à cette question... Nous sommes trop nombreux sur la planète, oui, il faut oui, oui, oui. réduire... Alors à combien quel est, les, quel, est, quel est le, le, le nombre oh, d'individus okay. qui vous paraît raisonnable c est, c est, Évidemment, c'est une question difficile, moralement... On a parlé de 500 millions Il resterait 500 oui, millions voilà, Oui, voilà, c'est ah oui, donc c'est une réduction de 5 milliards oui, c'est ça, mais c'est 5 milliards. — Et là, vous ne pouvez pas C'est un raisonnement non, rationnel. Euh, nous là un pour raisonnement la santé, la Médus. santé pour tous. l'OMS. Oui, Ce n'est oui. pas la santé pour quelques uns. C'est la santé pour tous. Vous ne, vo vous ne pouvez on pas, pas accompagner. Nous ne pouvons oui. pas vous accompagner là-dedans. Pour nous, c'est du délire. Alors, euh, mais on pourrait presque se dire, à vous entendre, que certains ont provoqué cette pandémie. Ça n'est pas, je ne peux pas imaginer moi, une telle par, chose. Pardonnez-moi, mais je ne pourrais pas répondre à votre question. Je suis tenu par le secret défense. C'est bien dommage. Là, c'est très très grave. C'est ce, très, très ce qui vient d'être dit. Oui. Vous en êtes conscient. C'est bien dommage. Non. Vous en êtes conscient. Vous savez, je crois que. À ceux les... qui aujourd'hui vous traitent d'ordure, euh, de profiteurs euh, et d'assassins, vous venez de, de donner euh, un argument. — De poids. — Non, non, je ne crois pas. — Quand je... on est africain, quand on est miséreux non, dans, dans, non. sur cette planète, qu'on vous entend parler, oui. on dit « Cet homme est un monstre ».— Vous savez... — J'ai envie de lui cracher à la gueule. — Vous savez, Jésus-Christ nous a montré la voie il y a deux, il y a deux millénaires. C'est la voie du sacrifice. Et, et je crois que chacun d'entre nous... — Mais sacrifiez-vous, alors !— Je me sacrifie chaque jour, monsieur, pour faire le métier que je fais, croyez-le bien... Je, je, je, je me demande si je vais pas quitter le plateau là parce ben que, oui, parce je que suis là, scandalisé euh, par de tels propos. Je crois qu'on ne peut pas, pas cautionner ce qui vient d'être dit. Pardonnez-moi, je vais, je, vais, je, vais, je vais, aller jusqu'au bout de mon raisonnement, oui. euh, cher, je l'espère, Parce que les gens ont le droit à la vérité. <coughs> — Soyez oui, francs, c'est scandaleux. A, ce que vous venez de dire a, est, est il, proprement scandaleux. — Il y a évidemment des choses que je ne peux pas révéler parce que je suis tenu par le, le secret défense. — Alors voilà, votre euh, fameux et, secret défense. — et, et je tiens également... — On n'est plus euh, en période euh, de non. guerre, mais à vous en croire, on est vraiment en plein terrorisme. C'est encore pire. Et vous vous retranchez derrière le secret défense. — Mais, mais non. vous placez le discours, excusez-moi, je vais peut-être ouais. aller un peu loin, de l'Allemagne nazie, mais euh, loin derrière, c'est de la poésie, à côté de ce que vous êtes en train de décrire. Euh, — L'enjeu, il est simple, monsieur. Comme nous l'ont montré, quantité de cinéastes brillants, quantité d'écologistes dont je reconnais le, la, la, la, la grande compétence intellectuelle, comme ils nous l'ont montré, le climat se réchauffe, les ressources s'amenuisent, le pétrole, mais quantité d'autres ressources naturelles qui sont exploitées par l'humanité. Et, et, et il faut être rationnel, simplement. Moi, je ne fais que tenir un discours rationnel. Nous sommes trop nombreux sur cette planète. Donc, que devons-nous choisir euh, Est-ce que nous devons choisir de tous mourir comme des porcs en crevant de faim Ou est-ce que nous devons permettre à 500 millions d'entre nous de poursuivre cette merveilleuse aventure de l'espèce humaine en étant correctement vaccinés mais, par mais, des mais... vaccins appropriés à leur code génétique Nous allons sauver 10% des Noirs. C'est honnête, non Puis-je me permettre de vous poser une question C'est honnête, mais si là, j'ai envie de te casser la gueule. Si je, là, maintenant, je me dis, je te casse oh, la gueule. Je fais confiance à votre, à votre self-control. On sait bien qu'il y a mais oui, mais de Mais oui, mais à ce moment-là, je, je te tue, je te, je te, je te massacre. Quelque part, il y a ça, Franc fait un de moins. Oui, oui, oui. Donc, oui. quelque part, on, est dans le bon, dans la, on va dans, les, dans la bonne direction. Oui, après, après euh, la question qui se pose, c'est. du mal. n'y aurait-il pas certains humains plus utiles que d'autres à certains moments En tant qu'experts de l'OMS, organisme tout à fait indépendant, nous nous insurgeons contre ces pratiques qui sont à la limite, je pense que l'éthique est pour le moins très particulière et on en a eu quelques exemples euh, oui, tout oui, à l'heure. Effrayant, excusez-moi. Je, vous je le un reconnais effrayant et là, je suis d'accord avec vous. Scandaleux. Je suis euh, ta gueule. Suis... gueule Excuse-moi. Excuse-moi de on... te parler comme ça. Ferme ne, ta gueule ne, maintenant. Ne, ah, hein, je crois que les propos que je tiens, monsieur, sont simplement des propos réalistes et raisonnables. C'est la voix de la sagesse. Non, mais alors Donc, écoutez. Excusez-moi, monsieur la sagesse. Je vais, la je vais vous citer le cas du Tamiflu, cet oui. antiviral. Oui, c'est un, un produit en... admirable. Vous Oui, savez alors dire, écoutez, c'est tellement admirable qu'en 2004 le laboratoire en question et là, nous avons été abusés à l'OMS par le laboratoire Roche. Et je le dis maintenant, et j'ai le courage de le dire, nous avons été abusés. Pourquoi Parce qu'en 2004... Attendez, attendez laissez-moi. Je, je, je ne vous ai pas interrompu, alors s'il vous plaît, laissez-moi la parole. Il ne oh, faut quand même pas qu'il oublie le chèque que je lui donne à la fin du mois. quoi. À qu moi Non, oh, je n'ai rien touché. Vu, non, s'il vous plaît, nous sommes là pour paye. parler, pour dire la vérité. Et pas qui vous paye, monsieur. Je suis désolé, ce n'est pas moi. C'est un homonyme à qui vous avez donné de l'argent, mais certainement pas à moi. Et là, vous me permettrez de dire, Je parce que c'est important, le tamiflu en question a été expérimenté par le laboratoire Roche chez 20 souris. 20 souris à qui on avait que l'on avait contaminé contre le H5N1. 10 d'entre elles ont été traitées avec le tamiflu, les dix autres avec un placebo, c'est-à-dire du pipi de chat. Deux souris s'en sont sorties avec le tamiflu. C'est à partir de ça, nous l'avons appris, que tout à fait dernièrement, que que le laboratoire Roche a convaincu des confrères de l'OMS et la direction de l'OMS de conseiller fortement à tous les pays occidentaux de constituer des stocks de tamiflu. La France a acheté comme ça pour soigner 30 millions de personnes, 35 millions de personnes. Il faut savoir que le, le coût du traitement, c'est 100 dollars le traitement. Vous voulez dire que vos collègues de l'OMS sont payés par les laboratoires Non, je dis que certains ont Et que été abusés. Ah. Moi, je, m'occupe des été. vaccins. Je ne m'occupe pas du Tamiflu. Écoutez, je crois ah, on voilà. en arrive à la fin. On en arrive à la fin de cette émission. Là, je ne peux pas euh, être d'accord avec. C'est oui, ces la dernière fois que en, sur un N'oubliez pas qui vous paye. En, en tout, tout monde, cas, nous sommes, qui... euh, nous sommes, nous sommes, nous avons calme. abordé euh, le sujet. Et merci, en tout cas, d'avoir suivi cette émission. Nous reviendrons euh, très prochainement avec un sujet tout aussi euh, brûlant. Merci euh, à mon invité. Je ne me permets de ne plus regarder cette personne. Et encore une fois, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. À très bientôt. Merci. Et toi, tu dégages. Il faut